Un petit arrêt buffet, monsieur d'âme. C'est chouette, hein Asseyez-vous. Ah. Maintenant, votre chewing-gum. Hein votre chewing-gum. Hein bon, ça ne sera pas douloureux et il n'y en aura pas pour longtemps. Hein Allons-y. C'est un peu hard comme film, hein On a carrément... Euh... Et puis attends, j'ai pas très bien compris, mais là, Jacques Nicholson, il s'est fait lobotomiser. Hein ouais, ouais, je crois bien. Parce que pour moi, la lobotomie, c'était une technique du Moyen-Âge en fait. C'est. Euh, pas de maintenant, hein <rire> bah, non, je crois pas. Je crois même que c'est toujours pratiqué à l'heure actuelle. À l'heure actuelle Ouais. Mais, mais comment on fait concrètement, en fait Comment ça marche la, la lobotomie a mon avis, je sais pas mais il, il faudrait vérifier sur internet. Ça te dirais pas que euh, genre on, on, on fait une petite enquête sur la lobotomie là, euh, tranquille loulou Parce que. Moi je suis sûr on tient à ce couple là. Bon après euh, on pourrait manger une pizza aussi hein. <rire> Regarde qui s'est fait lobotomiser. Oh putain. C'est chaud oh, mais la gueule quoi. Ouais. Oh.